Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Retour Critique, l'émission où je reviens sur mes anciennes vidéos. Voilà donc, déjà, avant toute chose, je tiens à dire que ça va être un peu différent en termes de forme que la premier épisode qui était pas super... Euh... Je n'étais pas très satisfait de la forme, donc voilà, j'ai essayé un petit peu de dynamiser tout ça. J'ai pris des notes avant la vidéo, je vais pas réagir en direct et ça va plus être plus des notes que j'ai prises là et que je vais un petit peu réexpliquer. Alors voilà, comme la dernière fois, je vais réagir aux épisodes de débat et opinion qui sont des grosses vidéos de ma chaîne les trois épisodes font plus d'une demi-heure ce qui est cool pour euh, aller vraiment au fond aller vraiment au bout de la réflexion moi j'aime bien faire ça bon euh, après évidemment euh, il <rire> faut accepter que ça sort une fois tous les six mois seulement euh, c'est pas beaucoup heureusement qu'il y a au delà des yeux des petits trucs comme ça que je peux sortir entre deux parce que sinon ma chaîne serait assez déserte Mais Bon bon ah oui, un truc à dire, c'est que maintenant, il y a des sous-titres sur mes vidéos. Euh, voilà, je me suis amusé à faire les sous-titres de toutes les vidéos. Peut-être 2 trois anciennes, il n'y en a pas, mais on... c'est des vieilles vidéos, on s'en fout. Mais voilà, maintenant ils sont là. Bref, allons-y. Première vidéo, donc, débat et opinion numéro 11, histoire de la pensée critique. Voilà. Alors, euh, déjà, c'est quelque chose qui a forcément mis beaucoup de temps à être écrit, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs à voir. Mais euh, ce qui est cool, c'est que euh, j'ai bénéficié de l'aide de beaucoup de relecteurs, hein, de bons relecteurs, hein, des vulgarisateurs, des professeurs euh, qui sont euh, compétents sur ces sujets-là, et franchement, c'était super cool. Euh, j'ai quasiment eu que des gens qui m'ont dit oui. C'était assez... Euh, c'était assez sympathique. En fait, ce qui s'est passé avec cet épisode, c'est qu'au départ, je voulais parler de histoire du scepticisme. Euh, voilà, le courant de pensée sceptique, voilà, de, des sceptiques anciens ou sceptiques plus récents, il y a une évolution déjà qui est assez assez forte. En fait, c'était trop restrictif, le scepticisme, et je voulais parler du coup d'un truc un peu plus large, et c'est là où je me suis dit, bah je vais faire l'histoire de la pensée critique plus généralement. Euh... Le truc, c'est que, euh, déjà, ça devenait beaucoup plus large, donc euh, pour le choix des auteurs, ça devenait beaucoup plus compliqué, mais surtout, euh, j'ai pas voulu définir ce que c'était que la pensée critique spécifiquement quoi le gros du travail d'écriture c'était beaucoup de choisir les auteurs en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, je voulais essayer d'avoir un truc cohérent c'est à dire que quand tu vois un auteur à un moment donné euh, tu décris sa pensée et tu puisses dire après tiens euh, euh, tel autre auteur euh, l'a redit différemment euh, 1500 ans plus tard quoi je voulais qu'il y ait une cohérence interne euh, je voulais qu'il y ait euh, un peu de tout, c'est-à-dire qu'il faut aller voir un mathématicien, un statisticien, un logicien... Euh, après, dans les, les philosophes, il fallait qu'il y en ait un qui, qui soit rationaliste, un autre qui soit sceptique, un autre qui soit sceptique mais plus moderne. Donc du coup, ça permet d'avoir un, un truc un peu transdisciplinaire, mais du coup, euh, le choix devient euh, vraiment compliqué. C'était vraiment... Euh, C'était vraiment un gros travail. Puis aussi, tout simplement, le gros travail, c'était de faire un choix pour pas que la vidéo dure 3 heures. Je me suis vraiment limité en disant qu'il fallait à peu près que ça fasse 3 minutes par hauteur, ce qui permettait d'avoir une vidéo avec les intros et tout, qui fait un peu plus d'une demi-heure. Donc au final, il fait 38, c'est pas mal. Mais euh, c'était très compliqué parce que c'est tellement une histoire longue et riche que euh, il, fallait, voilà, il fallait faire des choix assez draconiens. Je trouve que je m'en suis bien sorti, après j'ai vraiment quelques regrets par exemple euh, le manque de diversité sociologique le fait qu'il y a que des mecs, le fait que ce soit quasiment que des européens Bref euh... voilà je peux pas non plus euh, aller chercher les, les... tous les auteurs de toutes les époques, de tous les pays, machin machin fallait que ce soit, comme je disais, il faut... je voulais que ce soit un peu cohérent du coup c'était un peu... c'est un peu la difficulté L'auteur qui a vraiment failli arriver dans la vidéo mais qui a vraiment... au dernier moment je l'ai enlevé c'était en Noam Chomsky, euh, voilà pour tout ce qu'il a apporté à euh, qu'est-ce qui est l'autodéfense intellectuelle, qu'est-ce qui est la fabrique du consentement et tout. Finalement, je me suis dit oh c'est plus intéressant de le me faire, euh, de faire une vidéo sur la, la manufacture du consentement euh, après, juste après. Et en fait, j'ai bien fait parce que ça m'a permis de parler de Edward Bernays dans ma vidéo dessus. Vraiment, euh, Edward Bernays, j'ai vu. Euh, pendant que j'étais en train d'écrire la vidéo une pièce de théâtre au Festival d'Avignon qui retraçait sa vie. Et je suis très content en fait d'avoir mis Edward Bernays dans la vidéo sur euh, « Manufacture du consentement » et du coup être sorti de juste euh, « Je parle de Chomsky » et élargir un peu le propos. Sur cet épisode, il y a eu beaucoup euh, de problèmes de caméra, euh, de son, de tout ce que tu veux, enfin il y a eu beaucoup de problèmes. Mais notamment la caméra, voilà, ma caméra que j'utilisais euh, n'a plus voulu marcher du tout <rire> au moment du tournage. Il a fallu que j'aille chez une amie en catastrophe pour lui prendre sa caméra, récupérer le truc. Ce qui était très compliqué en fait c'est que sa caméra elle filmait bien, vous voyez les images qu'il y a eu au final, c'est que c'est une belle image qu'a fait sa caméra. Sauf que cette caméra n'a pas de retour vidéo, là vous voyez, si je regarde ici, je vois ma tête en train de tourner. Et du coup si je sors du cadre, vous voyez, si ma main sort du cadre, je vois ma main sortir du cadre. Mais quand tu es tout seul, il te faut un retour vidéo. Et sur la caméra que j'avais, il n'y avait pas de retour vidéo. Et c'était une caméra aussi qui n'indiquait pas quand euh, il y avait un, la caméra qui se coupait pour euh, x ou y raison. Il n'y avait pas un petit bip bip qui faisait euh, attention euh, là, et, arrête de, de dire des trucs, ça marche pas. Ce qui fait que je me suis retrouvé très longtemps, beaucoup de moments, à euh, parler, parler, parler, puis après retourner voir la caméra et me se dire, ah tiens, ça faisait 10 minutes, que ça ne tournait pas. Ah <rire> ah, et ben on recommence. Donc ouais régulièrement, je, voilà, je faisais tour de la caméra assez régulièrement, c'était assez chiant. Puis des fois, voilà, j'avais juste pas le temps. Donc c'est pour ça que il y a plein de faux raccords lumière, genre au tout début c'est pas du tout la même lumière qu'à la fin, que suivant l'angle de la caméra, il euh, y a des gros.. F c'est une ambiance euh, qui est pas du tout la même, une ambiance visuelle qui est pas du tout la même. Et surtout, euh, à un moment donné, euh, je pensais que tout était bien, tout était fini, etc. Euh, sauf que c'est vraiment au dérochage que je me suis rendu compte qu'il y avait un moment donné où ça avait tout. Euh, tout un passage qui s'était enlevé, en fait. Ce qui fait que euh, des semaines après le tournage, je me suis rendu compte que. Il manquait des plans, que c'était pas des plans que je pouvais. Ré récupérer de tel ou tel tournage, il manquait des, juste des plans donc j'ai dû les retourner une deuxième fois sauf que j'avais coupé mes cheveux et je voulais pas attendre qu'ils repoussent et du coup c'est pour ça qu'il y a des faux raccords cheveux dans toute la vidéo qu'à un moment donné j'ai des cheveux qui poussent et qui... <rire> qui vont et qui viennent selon les plans voilà c'était pour euh, c'était pour ça mais bon au final hein, voilà, vu que vu que c'est une vidéo euh, que, où je me dédouble beaucoup, que je fais beaucoup de, de ping-pong entre des personnages Là, au moins, ça se voyait un peu moins. Voilà, ça se remarque un peu moins. Un dernier truc avant de commencer, je vous parle beaucoup trop. Il euh, y a une erreur de date à un moment donné sur YouTube. Je me suis trompé hein, bêtement, voilà, euh, sur la vidéo sur YouTube. Euh, mais l'erreur n'existe plus si vous allez sur skepticon.fr voir la vidéo. Parce que sur skepticon.fr, on peut réuploader ses vidéos. Et oui, voilà, YouTube, on a même plus d'annotation, c'est fini. Mais voilà, sur YouTube, sur Peertube, on peut réuploader ses vidéos. Donc voilà, l'erreur n'existe plus sur Peertube. allez voir mes vidéos sur Peertube et plus sur YouTube, voilà, ça c'est dit. La pensée critique, c'est la combinaison entre des connaissances de base et des réflexes pour traquer les erreurs dans notre vie de tous les jours. Alors voilà, comme je disais, euh... manque de définition, hein, globalement. <rire> Une définition que bon, j'ai récupérée sur un live que je vous conseille, qui s'appelle l'esprit critique... Non, attendez, ça y est, je commence à me dire de la merde. Voilà. Je vous conseille, du coup, le live Les Sceptiques Experts de l'Esprit Critique, pour l'interrogation, de Langue de Chat et Docteur Baratin. Et dans cette conférence-là, justement, il montre que c'est quelque chose qui est mal défini, souvent dans les vidéos comme, le, comme la mienne, et c'est vrai. Il cite une définition euh, simple, mais qui ne fait pas consensus, voilà, mais je me dis, euh, au moins, je vais vous la dire maintenant, c'est mieux que rien. La pensée critique est une pensée raisonnable et réflexive, orientée vers la prise de décision sur ce qui a lieu de croire ou de faire de faire, il est important hein, on va y revenir mais voilà, donc, globalement ma définition de la vidéo elle est pas fausse mais elle est un peu trop simpliste et vous voyez que là la, la définition que je viens de vous donner euh, elle est déjà simpliste si vous voulez donc du coup c'est c'est, compliqué dans une vidéo qui dit attention faut définir vos termes pour être rigoureux précis et tout, de pas le faire pour le concept principal de ta vidéo quoi. vraiment c'est c'est n'importe quoi, je, je suis désolé pour ça, voilà des histoires racontent que ça arrivait que Piron marche vers un précipice sans s'arrêter, et c'était quelqu'un qui devait l'arrêter sinon il tombait. Alors ça, euh, c'est probablement une caricature, parce qu'en fait, Piron a assez peu écrit. Euh, et ce qui nous reste de lui, c'est essentiellement des caricatures de ses adversaires, ce qui fait qu'ils ont probablement un peu exagéré le côté euh, hyper critique. Voilà, mais euh, je trouvais ça plus intéressant de le présenter de manière euh, un peu caricaturale en disant voilà, ça c'est la base mais il faut vraiment aller plus loin. Mais il n'a pas tout inventé tout seul quoi. Sextos Empirikos a également été un philosophe sceptique. Sextos Empirikos, hein, ça s'écrit us mais ça se prononce os. Euh, J'étais surpris ça se prononce comme ça. Et à un moment euh, d'ailleurs euh, ce nom là vraiment Empirikos je me suis dit c'est trop bien le mec qui s'appelle Sextos qui expérimente. Sextos Empirikos. Je me suis dit il y, y, y a un truc euh, quelque part. Et en fait non, c'est son vrai nom, il s'appelle vraiment euh, Empiricos, c'est son nom. Et je trouvais ça trop bien qu'une figure du scepticisme soit un mec qui s'appelle Empiricos. <rire> c'est trop bien. <rire> Bref, c'est un détail, avec moi que ça fait rire. Je prends plusieurs bouchées, j'ai très envie de dire que ce curry est épicé. Admirez ce magnifique acteur studio d'un homme. Oh là là, c'est très fort quand même. Hein. Et Les pouvoirs religieux dogmatiques ont tout fait pour réduire au silence la pensée sceptique. Et ce sera encore pire à la renaissance. Voilà, donc alors là-dessus, je suis un peu tombé dans le cliché, genre... Euh, oui, le Moyen-Âge, euh, c'était de la dogmatique, de la religion, il a fallu attendre la renaissance pour que ce soit mieux, alors qu'en fait, c'était souvent pire à la renaissance qu'au Moyen-Âge. Voilà, et euh, non, surtout ce qui était intéressant, en fait, quand j'ai écrit ce truc-là, c'est que euh, beaucoup de gens euh, de sceptiques présentent l'esprit critique comme une arme à casser la religion, avec vraiment une une guéguerre parfois. Euh, et justement, quand j'ai fait un peu l'histoire des idées, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de figures qui étaient des fervents croyants. Pas juste des gens qui étaient croyants parce que à l'époque ça se faisait, mais vraiment des mecs qui étaient théologiens. Mais voilà, du coup, il n'y a pas une aussi forte euh, opposition que ça dans l'histoire des idées. S'il y en a une, elle est vraiment très récente, elle date vraiment d'après les Lumières, après tout ça. quoi. est en train de créer ce qu'on appellera ensuite l'empirisme. J'arrête pas de dire que les sceptiques demandent toujours des preuves. Eh bien une bonne expérience bien réalisée, c'est un bon début. Oui, alors euh, non. Hein, euh, non. Oubliez ce passage. <rire> Oubliez tout ce que je dis sur ce passage. En fait, euh, c'est une très mauvaise manière de présenter l'empirisme. Euh, l'empirisme, au sens le plus le plus commun du terme dans l'histoire des idées, c'est de dire que la base de la connaissance, c'est l'expérience sensible. Voilà, il faut vivre une expérience pour ensuite avoir vraiment le truc... Euh, c'est l'expérience qui crée l'essence de qui on est, ce qui crée les croyances, etc. Euh, dire que Bacon a forgé l'empirisme, c'est vrai, mais il a, mais c'est au sens de ce truc-là, de l'expérience sensible, en fait. Là, je le présente comme si c'était un truc de l'empirisme, c'est faire l'expérience scientifique avec un modèle, une un protocole, c'est c'est assez faux. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est deux formes d'expérience très différentes. Et Bacon, il a vraiment forgé l'empirisme au sens plus ancien du terme, quoi. Dieu, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Voilà, alors là, euh, j'ai pas pu résister à la mettre, cette citation, en sachant très bien qu'elle était probablement fausse. Voilà, il aurait dit ça à Napoléon, en mode « vas-y, je suis trop un thug, je suis trop un rebelle » probablement, très probablement, cette scène n'a jamais eu lieu. Je me suis rendu compte sur la partie sur Descartes, qui est juste après. Euh, en fait, je suis assez light sur ma critique de Descartes. Euh, voilà, Je voulais montrer qu'il en pas dans la même perspective que les autres. Je pense que j'aurais dû plus accentuer ce côté-là. Parce qu'en fait, les rationalistes de Descartes et les sceptiques, ils étaient vraiment très opposés à l'époque. Et euh, l'idée de Descartes et des rationalistes, c'est de dire que c'est avec la réflexion, avec la déduction, que tu atteins la vérité. Et euh, bah moi, je suis pas du tout rationaliste en ce sens-là, et globalement, personne n'est rationaliste au sens euh, ancien du terme. Et donc, il faudrait peut-être arrêter cette idée d'esprit rationnel cartésien. Oui, alors ensuite, j'ai fait un passage pour ceux qui pensent que ce qui est important à retenir du film Matrix, c'est « Oh là là, est-ce qu'on n'est pas dans une simulation informatique, en fait ?» On sera toujours dépendant d'une croyance, la croyance en nos sens ou dans une hypothèse invérifiable. Et si la réponse ne change rien, c'est logique qu'on s'en fiche. On s'en fout. Hume était un philosophe des Lumières qui, sur le scepticisme, n'ont pas forcément inventé grand chose. Alors là, euh, globalement, ça se discute si vous voulez, parce que euh, sur le scepticisme, c'est vrai, globalement, ce passage, mais sur la pensée critique en général, c'est faux. En fait, il y a vraiment un apport énorme qui est fait à cette époque-là. C'est l'arrivée du matérialisme, dans le sens, il y a la matière et la propriété émergente de la matière, et c'est tout. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de truc comme ça qu'on n'a pas besoin d'invoquer tout le temps. J'en parlerai sûrement un jour, notamment quand je parlerai de Marx et du matérialisme historique, parce que c'est des choses qui sont pour moins très importantes. Voilà, un jour. C'est la naissance de la méthode de pensée bayésienne. Alors, sur la partie bayésianisme, je pense pas qu'il y ait grand chose à en dire, à part évidemment rappeler que c'est, comme à chaque fois, une grosse introduction et que je suis sûrement pas euh, exhaustif sur... Euh, ni sur ça, ni sur rien. Euh, voilà, si jamais vous voulez creuser un petit peu ce que c'est le bayésianisme dans le détail, il euh, y a les sources de la vidéo générale, mais aussi dans la vidéo « Comment traiter les probabilités ?» J'ai voulu sortir ce truc en teaser parce que je me dis, les gens euh, auxquels j'ai envie d'introduire de, de, rapidement le bayésianisme, je les renvoie pas vers la grosse vidéo de 38 minutes, mais juste ce petit extrait-là, donc ça va plus vite. C'est moins c'est c'est moins moins stressant, je dirais. Et aussi, euh, c'est pas mal parce que ça donne un peu une une ambiance sur à quoi ressemble en gros la grosse vidéo. Une fois que tu as vu le, les 3 minutes et qu'on dit « tiens, c'était un extrait de la grosse truc », tu te dis ah tiens, ok, je vais peut-être aller voir ce qu'il en est ». C'est pour ça que je l'ai refait pour la vidéo d'après, et que je le referai encore, c'est que ce côté teaser vraiment à sortir avant la vidéo avec une miniature un peu un peu différente, je pense que c'est pas mal. Et cette méthode a plein d'applications concrètes. Elle est très utilisée dans les domaines de l'intelligence artificielle et du droit. Et en science aussi, ça arrive. Alors euh, là, je pense qu'il a été assez mal compris ce, ce passage là, parce que c'était un peu dans le sens ironie, Dans le sens... c'est vraiment un truc qui est omniprésent en science, globalement le bayesianisme il euh, y a eu une grosse euh, querelle à un moment donné où c'était les fréquentistes qui étaient ultra dominants puis dans certaines, certains domaines c'est complètement maintenant le, le bayésianisme qui est en train de remonter voilà donc moi je suis plutôt dans la team euh, la méthode bayésienne c'est la bonne manière de faire de la science mais voilà c'est d'autres débats pas du tout, euh, je peux pas du tout l'aborder dans, dans une vidéo de 3 minutes et du coup je me suis dit ce qui est intéressant c'est Comment expliquer aux gens en gros ce que c'est la pensée bayésienne et leur dire comment être plus bayésien dans la vie de tous les jours. Voilà, c'était ça vraiment le l'objectif de ces trois minutes là. On verra, on verra si c'était suffisant. Ah donc il utilisait Docam et Alazen pour critiquer des cartes. Putain, je commence à. Voilà, donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je disais faire des liens entre chaque auteur. C'est qu'on puisse se dire tiens ce que dit tel auteur c'est un peu comme ce que disait tel autre mais c'est pas comme ce que disait tel autre il est en opposition il y a eu une une rupture entre les deux etc et pour moi c'est ça vraiment le le le cœur on va dire de, de de ce que je voulais faire dans cette vidéo là en fait j'ai voulu essayer de faire passer à quel point c'est compliqué l'histoire des idées que c'est jamais un truc linéaire voilà je, je dis pas que j'ai réussi mais je dis que j'ai essayé de faire ça et là, Gödel est arrivé et il a démontré, avec une démonstration mathématique, hein, que ce système n'existera jamais. Qu'à chaque fois qu'on voudrait créer un système d'axiomes, on aura toujours des zones d'ombre. Des choses qu'on ne pourra pas démontrer. Alors au début, quand j'ai commencé à revoir le passage sur euh, Gödel et le théorème d'incomplétude de Gödel, je me suis dit, pff, ouais, en vrai, cette partie-là, c'était peut-être une erreur, euh, parce qu'en vrai, le théorème de Gödel, euh, pas grand monde sait qui c'est, donc... Euh dire, oui, il y a des gens qui l'utilisent mal parce que ceci, parce que cela, en vrai, c'était pas... peut-être pas évident. Après, je me dis, si je l'ai mis, c'est parce que euh, je voulais parler de la quête des fondements mathématiques et que euh, la partie sur Russell, qui est déjà la plus longue, euh, <rire> ça ça voulait plus rentrer au bout d'un moment. Euh, du coup, voilà, je voulais parler de Gödel, mais je veux aussi parler de Wittgenstein. En fait, le, le, le Gödel, c'est aussi l'excuse de dire « Regardez comment un résultat scientifique dans un paradigme mathématique peut être mal interprété et réutilisé dans d'autres paradigmes n'importe comment voilà en l'occurrence c'est euh, dire que il euh, y a des paradigmes incomplets euh, en mathématiques c'est euh, pas une preuve du scepticisme voilà. c'est une démonstration mathématique qui parle d'axiomes mathématiques on ne peut donc pas l'appliquer aux autres domaines et du coup ça fait le lien avec Popper euh, dans l'esprit critique parce que euh, énormément de gens qui ont mal compris Popper ou qu'il le sacralise un peu trop euh, vraiment l'utilise un peu n'importe comment euh, dans les éthique, et moi j'en ai un peu marre que en sociologie on vienne me faire chier avec Popper euh voilà <rire> d'où l'extrait euh, suivant par exemple en sociologie il y a des auteurs comme Jean-Claude Passeron qui se sont opposés à Popper parce que pour lui en sciences humaines la réfutabilité a un statut sur Jean-Claude Passeron j'aurais bien aimé en parler mais j'avais vraiment pas le temps c'était vraiment hors sujet donc j'ai juste fait cette bague là euh, sur Passeron je vous conseille la vidéo de Grégoire Simpson qui a fait même deux vidéos euh, sur Passeron et euh, sa critique de Popper en sociologie et après tout ça on arrive à Brock et la zététique et oui euh, voilà dès le départ je vous suis dit je vais finir sur la zététique un truc assez moderne un truc très d'actualité hein, finalement d'un côté c'était très récent et d'un autre côté bah c'est très ancien parce qu'on voit que ça réutilise tous les outils qu'ont été élaborés dans la pensée critique dans l'histoire, que je décris dans la vidéo, dans les, avec les penseurs précédents, quoi. Et du coup, je, je me suis dit, il faut faire en sorte qu'une fois qu'on arrive à la ça, on voit vraiment le, le, le fait fait qu'ils ont rien inventé, et en même temps, c'est récent. Vous voyez, c'est un peu, c'est un peu bizarre, quoi. En fait, le seul truc qui était vraiment chiant, c'est que, bah, Brock, il a plus été vulgarisateur, que penseur, si vous voulez. Même s'il si a, il a, il a beaucoup bossé, attention, c'est un très grand vulgarisateur, il a bien bossé sur la zététique, mais il n'a pas beaucoup inventé de concepts qui sont pas des ré réécritures des concepts précédents, des auteurs précédents. En fait, le vrai coup de génie de, de, de, de Brock, c'est que il a pris le mot zététique, c'est-à-dire qu'il a repris ce vieux mot euh, complètement oublié de nulle part, et il s'est dit, je vais pas appeler ça scepticisme, ce que je fais, parce que scepticisme, oui, c'est pas... Pas très bien connoté en France, et je vais dire zététique. Et le mot zététique, vu qu'il est je sais pas il est marrant, il est intrigant, etc. Et ben euh, ça permet en fait d'aborder le sujet avec plein plein de gens. Quand tu dis ah oh, tiens je fais de la zététique et ben voilà les gens ils disent tiens qu'est-ce que c'est je je je, je m'y intéresse quoi. Donc c'est ça en fait le vrai coup de génie de, de Henry Brock. D'ailleurs euh, un des fondateurs de la zététique c'est un magicien qui s'appelle James Randi. Euh, il est mort euh, récemment là tout récemment. Euh, voilà, vous en foutez peut-être, mais je, je le dis, hein, c'est important de, de lui rendre hommage. Hein Je peux pas t'empêcher de... Non. Je ne veux pas te dire quoi penser. Allez, viens, je vais t'expliquer. Oui, alors là, euh, le son est pas terrible, c'est mal cadré, j'articule pas, mais ce passage-là, vraiment, pour moi, c'est important de le mettre. Pourquoi euh, Parce que, euh, d'une part, la pensée critique que je porte, c'est pas une arme pour aller casser du mauvais discours. C'est vraiment, il y a une... Il y a encore beaucoup ce truc-là de « je vais aller dans la zététique pour donner des, des contre-arguments aux gens qui pensent mal ». Vous voyez, c'est globalement ça le, le truc. Et moi, c'est pas cette, euh, cette vision que j'ai. C'est euh, une manière de mieux penser avec les gens, en discutant, avec l'échange. Et du coup, euh, faut montrer en fait que la zététique, c'est fun, c'est, ça peut être bienveillant, ne serait-ce que parce que tu te retrouves pour faire des expériences le week-end avec des gens, c'est sympa, mais euh, aussi parce que ça permet euh, de dépasser un peu ses intuitions, d'apprendre un peu mieux, à mieux penser, à mieux réfléchir, etc. Mais collectivement, voilà, et du coup, c'est, euh... je voulais montrer en fait ce côté attrayant de la zététique, et pour moi, c'est important d'avoir ce truc-là. Je dirais que c'est pas mal d'avoir tout ça en tête, de se poser la question de la méthode. Et d'où vient cette méthode Pourquoi on la choisi elle plutôt qu'une autre Voilà, et ça, c'est exactement ça, le mot réflexif que j'ai parlé dans la définition de tout à l'heure, là. C'est s'interroger sur nous-mêmes, sur notre position, sur la méthode, etc. Et si vous voulez, quand euh, moi, quand je présente un peu la zététique, il y a des gens, leur réflexe, c'est de dire « Ok, c'est sympa, tu peux t'amuser à faire ça, etc. Mais moi, ça va. » Si tu veux, parce que moi je sais trier le vrai ou le faux, le bien ou le mal, etc. Voilà, tous les trucs là, c'est sympa, mais moi ça m'intéresse pas. Euh, déjà, euh, c'est pas du tout. C'est pas très humble comme manière de, de penser. C'est vraiment, oui, moi j'ai raison contre tout le monde, quoi qu'il arrive, de toute façon. Voilà, c'est. mais très vite tu te retrouves en excès de confiance, et du coup tu te trompes très souvent, parce que tu es en excès de confiance. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça que je reviens à la définition du début, c'est que la pensée critique, c'est acquérir des réflexes, pour traquer euh, voilà, le vrai et le faux, mais surtout, c'est acquérir des connaissances. Ça se fait pas par intuition, euh, comme ça, réflexion, etc. C'est aussi des connaissances qui sont apportées par d'autres, il faut se documenter. Et euh, c'est vraiment le, c est, c est les deux piliers, on va dire, pour faire la pensée critique. Quoi, Il peut pas y en avoir qu'un seul. Et du coup, euh, j'ai envie de dire, c'est une transition toute trouvée pour aborder le sujet suivant.